Comme toutes les mères, quand bébé, ma mère tricotait des pulls, des pulls pour l'hiver, des écharpes aussi. Elle tricotait à la machine à tricoter. Elle brodait, brodait, plein, elle brodait plein de petites choses, des dessins des noms sur les t-shirts, sur les édredons, sur les nappes, les serviettes, les pochettes pour la cantine, des pièces en cuir pour éviter l'usure des genoux, des coudes, des dessins, des, des dessins sur les coussins, et aussi pour toute la famille en cadeau à chaque Noël. Un drap de lit avec le nom et le prénom marqué dessus. Alors, c'est bien malgré elle que je, que je me retrouvais sous la torture. Torture de la colonie pénitentiaire. Lorsque j'essayais de dormir, quand j'entendais picoter les aiguilles sur mon dos, dans mon dos, malgré les picotements qui faisaient trembler le berceau, le berceau de la vie tremblante, comment je m'en souviens, c'est que c'est passé par le corps, que je tremble constamment, que je sens encore les aiguilles tomber sur ma peau comme, comme des moustiques que je claque, me claque pour m'y refuser, d'y penser et alors texturer les mots, les, les improviser, les découdre, les détacher de leur mode, de leur phrase, Détacher les mots du temps qui tape sur le temple comme un mauvais Vivaldi qu'on entendrait jour et nuit, que j'entends jour et nuit. Presto, finale. Et, et comment coudre les mots, les mots qui tissent leur toile et crachent leurs phrases, une prison de lettres et d'alphabets. Cravat. Grammatiqueuse des mouches qui se collent au fond du cerveau, rongées par la pensée, qui s'utilisent des petits morceaux de phrases pour les rapiesser. Ma mère tricotait. Je mets, comme toutes Ma mère. Les ouais. le ah, Il Il euh, euh, écharpes aussi. Ah, elle tricotait à euh, la machine à tricoter. Ah, ah, ah, euh, la machine à tricoter. Ah, ah, ah, la ah, la ah, la à elle. Ah, la pièces en sont pour éviter dans les prisons, sur les a sur les navires, sur les navires, sur les navires, au les les les des Je pars, est les draps de l'année sont des draps ah, de l'année. Les draps de l'année. La de dormir, avec Les Les dans mon dos si le par la pigeon, malgré les pics c'est si Les gars, les gars, les gars, les gars, la gars, les gars, les gars, les que les gars, les gars, les gars, les que je gars, les gars, les gars, les les gars, comme gars, les gars, les gars, les que les claque,